Bonjour à tous, je m'appelle Robin, je suis diplômé UTBM de la promo 16 et je travaille maintenant chez Groupe Seb, les poêles, les aspirateurs, les robots de cuisine. Je vous propose une petite vidéo de présentation du logiciel de solid edge de Siemens. Alors ça vous pourrez vous faire un logiciel de plus que vous connaîtriez et au delà de ça il a une version étudiante qui est gratuite et qui ne périme pas dans le temps. Donc si vous la téléchargez vous pourrez la garder sur vos ordinateurs autant de temps que vous voudrez. En contrepartie, toutes les pièces que vous créerez ou modifier avec la version étudiante ne sont pas modifiables dans la version euh, professionnelle. Du coup, pour une, une utilisation personnelle, par exemple pour une imprimante 3D, ça peut largement faire l'affaire, ce sera plus simple à installer que Katia. L'idée, ce n'est pas de vous faire un tuto comme vous en trouverez sur YouTube, c'est plutôt de vous donner un peu des, des astuces pour bien démarrer et pour apprendre tout seul, parce que vous savez déjà bien utiliser des logiciels de CAO. On pourrait comparer Solid Edge de Siemens à SolidWorks de Dassault, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui a une interface graphique détaillée, qui est jolie, donc, est assez agréable à prendre en main. Par contre, dans un usage complexe, professionnel, sur des gros assemblages avec des formes complexes, le logiciel ne sera pas forcément adapté, même s'il dispose d'énormément d'outils. Hein, de gestion de pièces, de surface de calcul, de rendu, il y a tout ce qu'il faut. Pour ceux qui veulent télécharger la version étudiante, vous tapez Solid Edge pour les étudiants sur DuckDuckGo et vous tomberez assez vite sur le site de Siemens qui vous proposera le téléchargement gratuit. C'est parti pour la présentation que choisir entre le mode ordonné ou le mode synchrone, et qu'est-ce que c'est Si vous êtes dans l'interface pièce et que vous cliquez sur outils, vous allez voir que le premier réglage possible c'est de choisir un mode synchrone ou un mode ordonné. Alors qu'est-ce que c'est Si on ouvre une pièce en mode ordonné, donc elle a été construite en mode ordonné, vous voyez le mode ordonné est sélectionné, et dans l'arbre les fonctions qui ont été créées sont bien sous mode ordonné. Et eh bien c'est comme dans Katia, dans SolidWorks, d'habitude, je peux remonter dans l'arbre euh, sans problème, je peux me déplacer dans l'arbre, et je vais même pouvoir modifier une fonction sans que ça détruise d'autres fonctions. Par exemple, je rentre sur cette extrusion dans l'interface de l'esquisse, je vais modifier le rectangle, donc le déplacer, il n'est pas coté, il est bleu pas coté, noir ce serait complètement coté. Hop, je sors de l'esquisse et tout est mis à jour sans problème, voilà, je peux redescendre dans l'arbre, les autres fonctions vont se rajouter par-dessus, pas de problème. Ça c'est le mode classique qu'on connaît, c'est celui que je vous conseille d'utiliser, c'est le mode ordonné. Maintenant si on ouvre une fonction en mode synchrone, donc elle a été construite en mode synchrone, voilà, si je clique sur outils et que je vais voir effectivement le mode synchrone est sélectionné, et dans l'arbre les fonctions sont bien créés en mode synchrone. Alors là, je ne peux plus remonter dans l'arbre, je pas enfin, d'historique, je ne peux pas remonter dans ce que j'ai créé, je sais ce que j'ai fait, mais je ne peux pas modifier, je ne peux pas supprimer les fonctions. Voilà, c'est un peu plus un mode de création comme SketchUp, si vous avez déjà utilisé SketchUp. A l'inverse, ce qui est très pratique, si jamais je veux faire une extrusion, par exemple sur la face avant, il n'y a rien de plus simple, j'ai juste à sélectionner la face avant et à tirer la face avant. Voilà, C'est tout simple, c'est vraiment comme SketchUp. Bon alors bien entendu, je vous conseille d'utiliser le mode ordonné, qui correspond à nos habitudes. Vous cliquez sur le bouton d'accueil, dans Paramètres, Options, Assistant, et là vous sélectionnez ordonné. À partir de ce moment-là, toutes les nouvelles pièces que vous créerez le seront en mode ordonné. Suivez bien les boîtes de dialogue, elles vous guideront lorsque vous créerez des fonctions. Alors ici par exemple on va faire une extrusion, voilà, donc la boîte de dialogue apparaît, on va faire un arrêt sur image et on va l'analyser. A gauche vous avez l'image qui représente la fonction en cours. Ensuite vous avez toutes les étapes pour arriver jusqu'à la fin de la fonction et vous avez à la fin le bouton annuler. Donc ça c'est vraiment un processus qu'il va falloir suivre dans l'ordre. Et ensuite à droite du bouton annuler vous allez avoir toutes les options qui font référence à l'étape en cours. Donc actuellement, on doit choisir le plan sur lequel va démarrer notre extrusion, et donc l'option sélectionnée, c'est « Plan coïncident ». Donc allons-y, cliquons sur le plan coïncident, le plan XZ, pour créer notre extrusion. Donc voilà, on est dans l'esquisse, et là, je crée un cercle. Alors j'ai une petite boîte de dialogue qui concerne le cercle. Je sors de l'esquisse, et on va faire un nouvel arrêt sur image. Alors je vous laisserai découvrir toutes les options qui s'affichent, mais ce qui est important de retenir, c'est que les étapes à gauche ont changé, on est passé... De L'étape de sélection du plan à l'étape d'esquisse, maintenant on est à l'étape à proprement parler de l'extrusion. À droite, on a toutes les options qui nous permettent de paramétrer notre extrusion est-ce qu'elle est symétrique ou pas, et ainsi de suite, ainsi que les distances. Alors je vais jouer un peu avec les options. Là, je choisis d'extruder d'un sens dans l'autre. Là, l'extrusion symétrique qui est sélectionnée. Si je reviens sur l'extrusion à double direction, voilà, je peux jouer avec une direction. Je peux valider et passer à la deuxième direction. Alors je valide avec le clic droit. Voilà, on sort de l'extrusion. Alors je reviens un peu sur la première étape, choisir le plan, là on avait plan coïncident. Et je peux choisir par exemple de faire sur un plan parallèle. Donc je sélectionne mon plan, je fais le plan parallèle, vous voyez d'options qui apparaissent pour le plan parallèle, et je rentre dans ma nouvelle esquisse. Alors je vais faire un carré par le centre cette fois. je sors. Et là voilà, encore une fois, je peux choisir dans quelle direction je veux aller. Et là, je choisis l'outil qui projette sur la face. Alors comme j'ai une deuxième direction de sélectionner, je dois mettre une autre longueur, et c'est fini. Donc, observez la boîte de dialogue pour comprendre ce que vous devez faire. Voilà, alors c'était pas grand-chose, mais c'est deux choses très importantes pour bien démarrer. Maintenant, je vous propose un peu des petites astuces par-ci, par-là. Apprenez à utiliser la palette d'outils qui permet de modifier les faces. Parce que je crois que c'est des outils qui n'existent pas sous cette forme dans Katia et c'est très pratique. Cette palette d'outils, elle est au milieu de ma barre d'outils en haut, sous l'onglet Modifier. Alors je vais vous en présenter trois rapidement. Le premier, déplacer une face. Tout simplement, on clique sur la face et on la déplace. On peut côté si on veut, et puis il y a des options supplémentaires qui sont disponibles. Un deuxième outil qui permet de décaler. Une face ou une série de faces. Là par exemple, j'ai décalé le diamètre intérieur, mon alésage. Hop, je peux le décaler d'une certaine longueur vers l'intérieur, vers l'extérieur, c'est très facile. Et par exemple, je peux aussi supprimer une série de faces, ou même je pourrais supprimer une région directement en sélectionnant. Hop, le logiciel comprend ce que je veux faire. C'est les fonctions qui peuvent faire gagner énormément de temps. Faites attention aux unités. Solid Edge propose toujours le inch comme unité par défaut. Même si vous choisissez le système international comme système d'unité par défaut, Solid Edge propose toujours les inch comme unité euh, première. Par exemple, ici, si je crée une nouvelle pièce ou un nouvel assemblage, voilà, il me propose le inch comme unité. Prenez le réflexe de passer sur un système métrique à chaque fois, pour que ce soit une part ou un assemblage. Ce sera par exemple source d'erreur si vous ouvrez un document STL ou un document step sans faire attention dans la mauvaise unité. Par exemple, là j'ouvre un STL pièce 1. Et voilà, il me propose tout de suite « Inch ». Et si je vais trop vite, ben j'aurai sélectionné les « Inch ». Alors, il faut passer sur le système « Métrique ». Voilà, je une « Part »« Métrique ». Et au moins, j'aurai les bonnes dimensions dans ma pièce. Même source d'erreur si vous enregistrez un STL. Attention, enregistrez sous. Là, vous choisissez le format. Il faut pas oublier de cliquer sur « Options » et de choisir les millimètres. Si vous modifiez cette préférence une fois, elle reste valable pour la suite. N'hésitez pas à utiliser le paramétrage, c'est très facile. Première chose, dans une esquisse, si vous souhaitez coter une longueur par rapport à une formule, c'est très facile, vous avez juste à double-cliquer sur la longueur en question. Par exemple, là je cote mon cercle intérieur, je double-clique sur cette cote, et hop, un éditeur de formule s'ouvre je peux dire que je veux 100 divisé par 2, ou plutôt l'autre longueur sur laquelle j'ai cliqué, divisé par 2. Voilà, elle égale à 50, elle apparaît en bleu. Bleu, ça veut dire qu'elle est non modifiable parce qu'elle suit une formule. Je peux sortir. Et voilà, mon cercle intérieur vaut bien 50. Alors maintenant, le paramétrage interpièce. Par exemple, ici, sur un train épicycloïdal. Dans l'onglet Outils, vous avez un bouton Variable qui vous ouvre un tableau de paramètres. Alors, moi j'ai déjà rentré des paramètres, par exemple, je vais en modifier un, le paramètre couronne, que je passe de 100 à 80. Je mets à jour et vous voyez que mes pièces s'adaptent. Donc, je les ai bien paramétrées. Je repasse de 80 à 100 et ça marche. Alors, je vais vous montrer comment faire ça. Alors, une information importante avant d'aller plus loin ici, je suis dans un assemblage et j'ai des paramètres qui modifient les pièces. C'est aussi possible de faire des paramètres directement dans des pièces qui modifient des assemblages. Alors là, je vais créer un nouveau paramètre dans mon assemblage pour modifier l'épaisseur des pièces. Alors à mon paramètre, je commence par lui donner un nom et je lui donne une valeur. Ensuite, ce paramètre, je veux qu'il en pilote d'autres. Donc je vais faire clic droit, copier la liaison. Je vais dans mon autre pièce. Alors là, je vais ouvrir le satellite, clic droit, ouvrir. J'ouvre le satellite. J'ai la même table de paramétrage qui s'ouvre. Cette fois, alors vous voyez déjà des liens, parce que j'ai déjà mis des paramètres. Je vais créer un nouveau paramètre Il s'appelle aussi épaisseur. Et là, je vais faire coller liaison. Et voilà, le nouveau paramètre épaisseur a bien repris les 5 mm de l'autre, parce que j'ai fait coller liaison. Alors maintenant, comment fait-on pour utiliser ce paramètre ben C'est très simple. On double-clique sur une cote pour obtenir l'éditeur de formule, et on rentre le nom du paramètre, épaisseur. Hop, entrer, et voilà, les 5 mm sont ajoutés. On peut aussi passer par la table de paramétrage, retrouver la fonction dans laquelle on veut coter précisément une cote par un paramètre. Ici par exemple, cette autre extrusion, j'entre épaisseur dans la formule, et voilà, c'est fait. Voilà, c'était pas grand chose, mais je pense que c'était le minimum nécessaire à ce que vous puissiez commencer en toute tranquillité, sans trop se casser la tête, sur Solid Edge. N'hésitez pas à poser des questions, à me contacter, puis je pense qu'il y a aussi d'autres étudiants ou d'autres anciens étudiants qui utilisent Solid Edge et qui pourront compléter ou contredire tout ce que j'ai dit. Bonne fin de confinement à tous, bon courage